Chers Ultra, chers Ultrat! On a une vidéo d'Araka Bedpoint avec Skyros et Mikalo. C'était notre première fois à Sky et moi, et honnêtement, on s'est régalé. On a lâché des grosses games pour des gens qui débutent. Vous allez voir ça, forcez à liker, commenter et envoyer de la force. Dites-moi si vous avez kiffé. Fils. Il est stylé le jeu. Quand t'ouvres un coffre, t'ouvres un coffre. Là, je suis regardé la au début? Oh ouais, là euh, je suis carrément un... un... en train de faire du gambling, frérot. C'est un film. Ah, non mais la... La... la qualité est, est, est incroyable. Où est-ce que tu ouvres des coffres, là Moi, je veux des coffres. Ah, Où est-ce nouveaux... que... Oh Oh, mec J'ai réussi, mais j'ai trouvé les coffres. Ah, c'est une quête, quoi Ah, je peux en ouvrir 10 d'un coup Vas-y, fais voir. Mec, par contre, c'est incroyable le style de skin qui te file. Hein. Ah, mais je vais faire couvrir des skins. Attends, vas-y, on, un... on fait un petit moment opening ou quoi bah, ouais, ouais, mais pour le moment, ouais, parce que je veux, je veux bien l'inviter. Et Skyros, en fait, je, je oh. comprenais pas pourquoi je pouvais pas l'inviter. C'est toi le chef du groupe, frérot. Pourquoi ah ouais, pour ouais, bah est-ce pour est que je pouvais pas, je pouvais pas cliquer ah, J'étais en mode. Bah voilà. Oh, voilà euh, Vas-y, je, je, je continue d'ouvrir. Hein. Ouvre, ouvre tout 10 par 10, tu vois, c'est incroyable. Oh, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui confirmé. J'en ouvre encore 10, allez, c'est parti. Bah oui, on a, a 5000 de crédit, c'est pas pour rien. Oh Je crois que j'ai eu de la chatte. Quoi ça J'ai eu un truc euh, violet. J'ai deux trucs en or. Allez, qu'est-ce qu se passe Le, là le plus gros c'est le rouge. Vas-y moi je suis, je suis parti aussi, j'en ouvre... J'ai cramé tout l'argent que j'avais. Oh. Ok. On ouvre un autre. Ok. On oh, est on est comme des fous, pas pour l'opening. Mais non mais en vrai mais il ouais, y, y, y a des trucs cool quoi. En fait c'est beau surtout. Bah, ben ouais, ouais, moi j'aime bien le. Et en fait, quand tu débloques une, une variante d'une arme, elle est automatiquement équipée ou faut que tu tailles dans le. Non, faut que tu ah, de la mascotte. Ah, oui collection, d'accord, ok. Oh, appliqué à tous les profils, ok. Ah, mec, moi c'est bon là, je, je, suis, re, je suis refait, je sais plus capable Ouais, mais après, il y a euh, des armes que j'ai, donc faut, faut que je les. Par contre, les phases de. Il y a une, film, une team le ref, Les gars y'a ouais. une team juste à côté de moi Ils sont euh, ils sont au sud trois mecs sud Oh j'ai un canon dans les mains là par contre Ils il sont en train dans... ouais. de... de se déplacer Je les suis Je les suis discrètement J'ai juste une épée moi Ouais ah, discrètement il t'a vu. vu hein il y a J'ai pris la cover J'ai tiré à côté Je l'ai bien défoncé Allez, un kill Moi, Je connais pas cette arme Merci frérot Merci beaucoup toi. Ouais ouais, ai, hop, j'ai retourné, je suis avec toi hein. Ouh, j'aime bien ça. Non mais mec, à quelle allure elle fuit dans, dans quel monde elle fuit à cette allure Oh elle est trop chiante, j'ai pas de grappin. Mais qu'est-ce qu'elle fait Elle réanime à distance ou c'est moi Elle euh, peut, ouais. Tiens. Non mais mec, c'est pas possible de, de fuir si vite. Là. Oh là. Essaye de la grappin. C'est bon, pas C'est bon, bon, Bien joué. Bien joué frérot, t'as été trop fort là. Tu, chaud, tu peux, tu peux grappin la meuf je pouvais ouais, pas, j'ai pas de grimper un frère. Ah ok, donc tu eh peux non, pas grimper la meuf alors. Non, non, <rire> parce que là j'ai pas de shield. Par contre, qu'est-ce qu'il a... qu est, qu est beau ce... ce jeu. Et fluide. Ah, bah, Ça le change, jeu hein. il tourne super bien ouais. Ah, T'as l'impression que niveau FPS c'est niveau... niveau FPS je pense qu'on est bloqué à 300. Hein. C'est euh... vraiment zéro lag. Ah non, le jeu il est une fluidité. Euh... Y'a pas un moment où bien tu dis ah petit ralentissement bien. ou quoi Attends mais c'est pas vous là les trois qui sautent sur la gueule Mais non c'est clairement pas vous. Il est là Vas-y je Vas me <rire> ouais, le tente. Moi j'adore le pouvoir de mon personnage, c'est se mettre invisible. Ouais. pour les c'est magnifique. Contre une meuf, elle est en train de me déboîter. Elle a trop de shield. Oh, mais euh... oh non, ils sont trois contre 1. Non, non, non, non, arrête, arrête. Euh... On arrive. Oh mec, la vie. <rire> ah, je rate plus dans le rétro, ils sont plus là. Je me suis régalé, les gars. J'ai des Nunchaku, ils sont incroyables. Euh, J'en ai fumé un. Et j'en ai mis un, un autre super low HP, Marie m'ont rushé à, à 2 ou trois, donc j'ai pas réussi Juste mais en fait et regarde j'ai que mon armure euh, blanche encore Il Y'a des armures bleues partout là hein. Je sais pas Tu les as vues. Ah ouais c'est bon j'en ai une mais, Merde elle est... Elle, elle, elle, elle, elle, elle, ouais mais j'ai plus de shield frérot Là y'en a pas Quoi C'était quoi ça Je me suis pris un pet d'ailleurs. Ah merde j'ai... Ah mais j'ai toujours rien moi J'arrive Oh putain. Oh putain Et bon, Ah bah reste 30. Putain bon bien joué. Bien joué. Super taf. Mika, on se énerve quand même pas ouais. mal pour des mecs qui débutent. Bien sûr, là tu sais qu'il touche quand même hein. Il y en a qui se débrouillent là dans les games hein. Ah bah.. Est-ce de est ouais, mais... toute façon il, il a pris envie de fast learner aussi Putain. Le, le, le... T'as vu ça Esquive droite-gauche mmh bah, euh... qu'est-ce que tu, ouais, tu, tu fais Tu, tu, tu, tu plantes des gogives ou quoi Bah, non, je rechargeais mes armes. Ah, je crois ouais, que je plantais qu des gogives Merde, je me trompe de bouton, quel connard. On retourne, on les gars, avec... on retourne nord-ouest, il y avait plein de monde. Ouais, Hello, tu t'es bagarré Ouais, exact. Il y a un truc que j'oublie de faire, c'est accrocher les gens au grappin. Hein, ouais. J'ai plus de grappin par contre, c'est horrible. Sur, euh, sur, ah, sur, derrière vous. toi, Mikalo, derrière toi, derrière toi, derrière toi. Derrière toi. Ouais. Go sur Mika, go sur Mika. Bien... Mais j'ai pas de grappin, en fait. Y a un autre gars, y a un autre gars. Je, je l'ai bien tabassé. J'ai réussi à me servir du grappin. Il va pas se téléporter quand même. Ah ah Les gars, c'est devenu, ouais. g... devenu un géant le mec! Je peux l'attaquer ou c'est chaud? Hein. C'est chaud. Il m'a chopé. Il m'a chopé. Non, Je ça peux... va. Non, il est en train ouais. de me violer! Il est en train d'abuser de... de moi! T'inquiète, t'inquiète. Il, est... il est plus en transformation. Hein. Je me shield? Et je suis là, j'arrive. Et là Mec il a marqué, j'ai fait un quadra kill. Je pense que c'est vrai. C'est un monstre mec. Sky, il est en train de chasser qui là mec Bah lui là mais j'ai pas de drag -pain, en fait. Il a, il a pu de shield, je l'ai bien niqué mais il s'est barré. Je l'ai chopé. Il est retenu à travers le mur. <rire> Attends. Elle est où à droite, à droite, il y, y a un mec en blanc qui, qui est passé À la porte d'entrée Oh, trois mecs, 4 mecs, 4 mecs Juste ici, contacte à moi Mika euh, Attends. Je leur cours après mais je peux rien faire hein. Mika, Mika, oh, c'est à côté Je temporise à fond Je, je dois me battre hein. Ouais, merde, je commence à me battre Je commence à Non, pas dans la bouche, pas dans la bouche, arrête Il a 1 HP c'est bon, je l'ai eu. Je re-shield ouais, C'est bon. Allez, puis un autre. Ouh, putain, c'était intense là. Ah bon, parle pas toi hein. Par contre, j'ai plus euh, vraiment de, de trucs pour gra des grappins là, et c'est vraiment utile. Ah, les, les grappins, ça, ça, sauve, ça sauve des lives, hein, frérot. Hein. J'arrive. mais il est là. Attends, mais derrière nous, derrière nous, frérot, il nous tire dessus, il était caché dans le buisson. Frérot, il était caché dans le buisson, c'est alcoolique. Oh, il est pas alcoolique, frérot. C'est un des joueurs du... C'est un, un, un des mecs du PMU, ça. Je l'ai reconnu. C'est un collègue. Oh, toi, tu vas prendre. Toi, tu vas prendre pour les autres. Oh, putain. Il, il est en train de me tabasser. Je me défends bien, ça, mais on, il tabasse. Il en, il non, ouais, ouais, ouais mais... mais, mais j'ai plus de vie. Je pars, je pars en bunny. Il est low, il est low, il est low. Non. Il est low. Mmh. On arrive Yann. C'est bon, c'est bon, les gars, je, je me suis débrouillé. Il euh, y a un autre mec qui, a, qui, a, qui est arrivé et qui, qui, est, qui est mort pour moi. Elle, elle dure combien de temps, elle est Généralement. Là il reste 40 minutes... 14 minutes... Non. <rire> c est, c est... Ça le. Fait... Ça va. Fait... <rire> <rire> oh, a... Les gars j'ai trouvé la lance. Mais elle est grise. C'est de la merde. Oh, le truc que tu fais par contre là c est incroyable. <rire> T'as vu la zone comment elle y a un est un peu bon pressante là. quand même La, la zone elle fait flipper. T'entends euh, sous, sous, sous le porche, a... sous le porche. Ah ouais, t'as un mec qui tient, ah ouais J'essaie de lui envoyer la lance mais je crois que j'y arrive pas Attends Mikalo savoure le, savoure le Mikalo J'arrive, j'arrive pas je vois pas mec Je vois pas ce que je fais, il est dans un coin Je, je crois qu'on qu vient de le trucider dans l'angle la paix Y'a un mec sur moi Où ça, où ça Y'a Sky dessus Voilà. Quoi qu Nice euh, T'as les gars, on a un team play, il est effrayant. Bien joué. On prend, on prend la hauteur les gars Oh y a, ah, non mais on prend rien du tout, y'a des gars là Oh putain Oh mec, elle, elle m'a massacré. Les gars, je dis massacré, c'est un doux terme. Ah j'ai dû me barrer moi aussi. C'est bon, hein, reviens, reviens Attends mais Ça je suis parti j'ai plus de vie Aïe aïe aïe C'est fini pour le brouillard nous. J'suis t aider. T aider, t aider à Je suis venu t'aider T'es derrière moi frérot Ouais ouais je suis venu sur elle Vas-y vas-y je, je shield juste un, un cran et j'arrive first. J'arrive ça. Allez bien toucher, bien touché J'ai besoin bon, de te chaud, là Je suis là, je suis là mon frère, t'inquiète. Voilà Saloperie ouais, de merde C'était dur. dur, hein il, Juste, bon les genre, gars, j'ai paumé mon nunchaku. Ah, le violet. Vous... Euh... Ouais Ah, euh... Non, je sais pas. <rire> <rire> il est là, il est open. Où ça Où ça là, Je ne te là, le pas. Ah, merci, frérot. Il y a un mec avec des nunchaku de qui veut te casser la gueule. Non, Mikalo, Mik... mais arrête, arrête Mikalo, mais... Mais Mikalo, laisse tout savourer non, le jeu je te je te laisse, je te, te, te, te, te laisse. Comment ça marche c'est crash-feu le truc bien? Euh... Crash-feu ouais c'est un lance-flamme, tu prends l'armure, ah oh bah t'as déjà pris, et crash-feu c'est un lance-flamme, prends-le. La Passer l'espace dans le sac. Hein. Vas-y, Sky, viens le prendre, viens faut le faut prendre. t'enlèves une arme, non mais faut que t'enlèves une arme. C'est juste le une arme. Je lui laisse... Je... Oh Sky, il y en a pas. Mais si vous voulez la prendre, faut que vous enlevez une arme. C'est quoi, le crash-feu Ouais. C'est bon, j'ai pris. Merde. Voilà. C'est oh, compliqué cru. chaud quand même. Ah. Oh tu sais quand on est un peu. Ouais, euh... Ah bah t'as ouais. la trentaine de mains je sais que ça devient va Ah bah frérot, oh, frérot ça tabasse hein. Eh hey, mais attends mais t'as vu la petite zone là On est encore neuf. Est -à -dire y a non deux non mais mec trois. Si, si on gagne, on est les rois du pétrole. Oh il a une grande épée violette là si vous voulez. Oh comment elle est belle, je la prends. Alors faites bien oh, oh la portée qu'elle a. Qui quoi hein Qu'est-ce qui One Shot La zone violette là qui est en face de nous là. Ah c'est ouais le radar tu la vois là bah là, la y zone y plus, quoi est Non il y a plus elle y est plus. Non mais il y avait une zone en fait c'est un item que t'achètes D'accord Et euh, ça fait des éclairs En gros le no. invoques le dragon il fait des éclairs euh, pendant X temps dans la zone Oh bâtard T'as pris la zone a... double Je sais pas de quoi tu parles frérot Et frérot je, je vais oh, en faire un kebab des mecs je vais activer mon ulti, je vais foncer à 200 à l'heure, ça va être une boucherie. Ah, il y, des... y a un moment, faut Ils, ils prendre... arrivent dessus, ils arrivent dessus Oh, oh, oh, oh Contact Oh, lui, il a fait une erreur. Je m'occupe du l'air. Les deux sur moi Wouah, ils m'ont tabassé. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Je reviens. Gacho, Oh putain j'ai vraiment pris cher. Le, le géant c'est euh, quoi ce bordel C'est fort. Il faut attendre qu'il finisse. Voilà, il a fini maintenant on peut y retourner. J'ai bien défoncé un hein, des mecs. Oh les trois sur moi. Il y en a un qui est moi. Gauche choper celui avec les cheveux longs là. Fais le dernier, fais le dernier. Vas-y. Il a plus de shield Plus de shield Vas-y, trucidez-le les gars Il a FF, il a FF. C'est bon. Wouhou Nice Bah on a gagné ON A gagné. OUI oh, La famille Je un champ, t'es un peu je joué Oh c'est C'est un jouet J'ai l'intelligence du jeu oh, C'est chaud les gars Ouais je vois bien C'est le meilleur français en ce moment. Let's go Let's go 沒有因<音楽><音楽><音楽>